Mesdames et Messieurs de la presse et des médias, je suis très, très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette conférence de presse. Celle-ci s'articulera essentiellement autour du One Forest Summit. Mesdames et Messieurs, du 1er au 2 mars 2023, notre pays, le Gabon, accueillera un effet cet important rendez-vous mondial sur l'environnement. Organisé sous l'égide du président de la République gabonaise, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et du président de la République française, son Excellence Emmanuel Macron, la tenue de ce sommet avait été décidée lors de la COP 27 en novembre 2019. 2022 à Shamelchek en Égypte. Évidemment, il s'agit d'un moment crucial pour l'action climatique et la préservation de la biodiversité. Bien que la région soit celle qui contribue le moins aux émissions mondiales, les pays d'Afrique subsaharienne sont de manière disproportionnée par les changements climatiques. Du Sahel à la Corne de l'Afrique, en passant par le sud du continent, toutes ces zones subissent les effets dévastateurs des changements de température à évolution lente et l'augmentation des risques naturels. Le but de ce sommet est donc de promouvoir la solidarité entre les trois grands bassins forestiers mondiaux, à savoir la forêt amazonienne, le bassin du Congo-Ogoué et les forêts tropicales d'Asie du Sud-Est. En séquestrant des centaines de millions de tonnes de CO2, ces bassins forestiers jouent un rôle critique dans la régulation du climat. Par la faune et la flore exceptionnelles qu'ils recèdent, ils abritent des trésors de diversité, de biodiversité. Et en agissant comme tampon entre les sociétés humaines et les cycles microbiens des espaces, ils contribuent à prévenir l'apparition de nouvelles épidémies. Ainsi, avec 88% de couverts forestiers, le Gabon est précurseur dans la préservation de ses ressources naturelles en s'engageant volontairement de protéger un tiers de ses espaces naturels, terrestres et marins. En l'occurrence, la forêt du Gabon s'écaisse en moyenne 100 millions de tonnes de carbone par an, ce n'est donc pas par hasard que Libreville et Paris affirment leur volonté commune de s'engager au profit de cette noble cause en raison des services naturels inestimables rendus aux populations locales et en termes de régulation du climat à l'échelle de la planète. ce sommet constitue une opportunité exceptionnelle de faire progresser et renouveler une ambition collective concernant la préservation et la gestion durable des forêts qui sont essentielles pour relever les défis mondiaux interdépendants au premier rang desquels figurent le changement climatique et la perte de la biodiversité. En outre, la promotion d'une solidarité nord-sud s'avère déterminante pour la protection de ces réserves vitales. De fait, le One Forest Summit entend s'engager sur des résultats concrets et palpables, notamment la progression des connaissances et la promotion de la coopération scientifique sur les écosystèmes forestiers la promotion des chaînes de valeur durables dans le secteur forestier, le développement de sources de financement innovantes en explorant les solutions de conservation de la biodiversité fondées sur le marché. Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, ce rendez-vous international intervient au lendemain de la désignation par le deuxième sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CAC, de son Excellence Ali Bongo Ondinda, comme président en exercice de cette organisation. Pendant 48 heures, Libreville sera l'hôte d'une dizaine de chefs d'État et de gouvernement, ainsi que de nombreuses personnalités du monde politique, universitaire et scientifique, venant de tous les continents. Mesdames et Messieurs, permettez-moi de saisir l'occasion de cette conférence de presse pour vous présenter mes sincères excuses et vous remercier pour votre patience du fait de l'annulation du point de presse initialement programmé. Sur ce, je me tiens disposé à apporter des réponses que vous souhaitez avoir sur les enjeux de cette grande messe environnementale, mais aussi sur d'autres questions relatives à l'actualité je vous remercie. Voilà, chers confrères, chers consoeurs, le mot introductif étant donc terminé, la parole vous est donc donnée. Oui, allez-y. Vous vous présentez, votre bien-être, votre nom et votre que oui. question sur votre sujet. Je m'appelle Chris Luton, je suis de la la Merci, monsieur le porte-parole du gouvernement. J'ai une question à deux volets. Le premier volet, c'est sur euh, le sommet qui va s'éteindre. Monsieur euh, le porte-parole du gouvernement, c'est un sommet qui se tient pratiquement sept mois après la semaine africaine du changement climatique que nous avons organisée. Nous voici à nouveau, toujours autour de la problématique de la protection de l'environnement. On a bien envie de vous demander, est-ce que ce n'est pas un sommet de plus Est-ce que ce n'est pas un sommet de trop Sinon, concrètement, M. le ministre, qu'est-ce que cela va changer dans le quotidien du Gabon Deuxième le gouvernement. Monsieur le du gouvernement, Emmanuel Macron arrive au Gabon. Donc, une certaine opposition aurait bien voulu discuter avec le président français, ce qui n'a pas été le cas. Après la journée, qui nous a été communiquée. En même temps, une certaine opinion estime que est-ce que la venue d'Emmanuel Macron n'est pas une façon de voir inviter le candidat naturel du Parti Démocratique qui est Bien, je tiens d'abord à vous remercier pour les préoccupations que vous venez de soulever, qui sont des désorges. S'agissant du sommet lui-même, à savoir le One Forest Summit, il n'est pas un sommet de trop. Ce qu'il faut retenir, comme je l'ai indiqué dans mon propos introductif c'est qu'aujourd'hui, le Gabon dispose d'un potentiel. Ce potentiel, c'est cette couverture forestière de 88% de son écosystème forestier. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le Gabon, aujourd'hui, produit en moyenne 100 millions de tonnes de CO2. Donc, aujourd'hui, ce sommet vient aujourd'hui présenter les instruments qui peuvent faire en sorte que nous puissions capitaliser le potentiel que nous avons dans notre écosystème forestier à travers des nouveaux modèles de financement. Et parmi ces modèles de financement, c'est la nouvelle création du marché, du, marché euh, du carbone. Et donc, ce marché du carbone, il faut l'indiquer et l'expliquer aux populations gabonaises que lorsqu'on a un potentiel forestier comme celui que nous avons, à savoir ces 88 qui couvrent, et ça représente plus ou moins 12% de cet, cet espace forestier dans le grand bassin Congo-Ogoué. C'est 12% de ce bassin gabonais Donc, lorsque nous avons ce bassin, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous allons rentrer dans un marché de carbone où nous allons utiliser de nouveaux instruments à savoir le financement du secteur par le secteur. Ça voudrait dire que la séquestration de carbone aujourd'hui que le Gabon va réaliser va l'ouvrir un nouveau marché et donc il y aura la vente de ce carbone. Et en vendant ce carbone, ce carbone servira, ses ressources serviront à pouvoir assurer la préservation d'une part et la gestion durable de forêt de part mais également à assurer des investissements dans des projets énergétiques durables et dans l'agroforesterie. Donc, ça voudrait dire que ce n'est pas un sommet des Prusse, mais bien au contraire, les retombées de ce sommet, économiquement parlant, vont se traduire. Par la réalisation d'un certain nombre d'infrastructures, parce que ça va dégager des marges budgétaires. Au lieu d'avoir le financement en ressources propres, nous allons utiliser le marché de carbone à travers, effectivement, les euro verts, donc les eurobonds verts, et ces eurobonds verts vont financer le développement durable tel que nous nous sommes engagés. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le Gabon s'est aussi engagé dans un modèle économique qui, aujourd'hui, d'une part, le développement industriel et la préservation de son environnement, donc des ressources naturelles. Donc, vraiment, nous pensons que nous salions, vraiment, nous salions cette initiative et le leadership du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ndimba, de porter, effectivement, cette question du changement climatique à ce niveau, parce qu'aujourd'hui, le Gabon, avec 100 millions de tonnes de CO2 générées, va se mettre désormais sur le marché carbone et ce marché va financer un ensemble d'investissements et ces investissements vont profiter aux populations. Sur le deuxième aspect que vous avez soulevé, vous avez soulevé l'arrivée du président de la République française, à savoir Emmanuel Macron. Nous tenons d'abord à féliciter et nous accueillons favorablement l'arrivée du président Macron au Gabon lors de ces sommets. Mais ce qu'il faut dire aux populations, c'est que la France a toujours été un partenaire historique, un partenaire privilégié sur tous les plans, que ce soit le plan diplomatique, le plan économique, la France a toujours été un partenaire de choix. Donc nous pensons aujourd'hui que l'arrivée du président Macron est... confirme, confirme à ce titre qu'il y a une vision partagée du développement en matière de la gestion environnementale. Ce qui prouve par suffisance que lorsque le Gabon, par exemple, euh, séquestre 100 millions de tonnes de CO2, c'est le un tiers de la séquestration de la France. Donc ça voudrait dire que la vision commune partagée pour assurer une préservation et une gestion durable des forêts tropicales est un enjeu majeur. Voici pourquoi le déplacement de Libreville s'inscrit en trois ligne avec le progrès et le développement économique tant envisagé. Mais ce qu'il faut retenir, vous l'avez vous-même souligné, il a rappelé lui-même dans sa conférence de presse hier à l'Élysée qu'il ne venait pas à Libreville pour un déplacement électoraliste. Non, il vient pour régler des problèmes de vision commune partagée sur un dossier aussi important qui menace la planète, à savoir la préservation et les changements climatiques. Donc, ce que je peux dire, le reste qu'il faut retenir et qu'il faut dire aux populations, c'est la pure spéculation. Il n'est pas question aujourd'hui qu'il vienne adouber qui que ce soit, raison pour laquelle il dit qu'il ne recevra ni l'opposition, ni encore la majorité en ce qui concerne les partis politiques. Monsieur le ministre, Maxime Koutoum de l'Union, permettez-moi de revenir sur la première question sur les enjeux des humains. Que gagne concrètement le gabonais l'ANDA dans l'organisation du One Forest je l'indiquais tout à l'heure dans, dans cette première partie de la question le gabonais gagne quoi en français facile aujourd'hui lorsque permettez-moi par des formations professionnelles, de mes anciennes fonctions euh, j'assumais la fonction de gestion des finances publiques le, gagne, le gabon va gagner quoi le gagnant va gagner en dégageant les marges budgétaires aujourd'hui pour assurer la préservation et la gestion durable des forêts, l'État gabonais est obligé de trouver des ressources dans son budget pour pouvoir mener à bien cette activité, à savoir le reboisement, et j'en passe. Or, aujourd'hui se développe un nouveau marché, le marché carbone. Ce marché carbone, le Gabon, disposant de 88% couverts, de forêt, donc son territoire est couvert à 88% de forêt et cette forêt séquestre en moyenne 100 millions de tonnes de CO2. Aujourd'hui c'est créé un nouveau marché, c'est le marché carbone. Et ce marché va omettre un ensemble de mécanismes de financement. Et dans ces mécanismes de financement, nous pourrons donc désormais vendre ce carbone séquestré dans ce nouveau marché carbone et disposer de ressources a une seule différence, c'est que cette ressource que nous pourrions capter de ce marché carbone ne pourra pas être investie dans un autre secteur. Non, ça doit être investi pour préserver l'environnement et préserver la biodiversité. Donc, nous allons dégager des marges budgétaires, d'une part, pour que les ressources propres puissent être davantage affectées pour les projets d'importance capitale, tels que dans dans les projets sociaux de base, à savoir les infrastructures, l'éducation, la santé et l'énergie, mais aussi les projets énergétiques, donc l'énergie durable. Pour les collectivités locales, les ruraux, aujourd'hui, il faut utiliser de l'énergie propre. Et cette énergie propre, je pense, pourrait bénéficier du financement issu du marché carbone. Donc les Gabonais, qui sont effectivement dans nos villages, dans nos départements, vont forcément bénéficier des avantages de ce marché carbone. Et pour paraphraser, si vous vous souvenez, s'il vous, vous, vous plaît, de, du discours du, du président de la République, chef de l'État, au 31 décembre euh, 2000, 2022, il indiquait lui-même la nécessité aujourd'hui de disposer des ressources suffisantes pour accompagner et accélérer la transformation du modèle économique gabonais via ce nouveau marché carbone qui devrait engranger des ressources pour développer notre écosystème forestier à travers, n'est-ce pas, les chaînes de valeur qui vont aussi. Parce que le modèle économique que nous avons va allier le développement industriel et la préservation et surtout la gestion durable des forêts. Oui, la prenez la parole. Oui, allez Oui, monsieur. Ça, Monsieur le ministre, euh, cher frère, bonsoir. Je suis Dabila Ouola, journaliste à gabon 24. Alors permettez que je revienne sur cette actualité si je garde toujours l'esprit. Euh, récemment, votre collègue, le Premier ministre, a fait savoir que le gouvernement entend se saisir des économies issues du retour aux élections à un tour, de la diminution des mandats électoraux et des coûts des élections pour privilégier l'investissement les infrastructures socio-économiques de base dans ministre, comment cela va-t-il fonctionner Sinon, que comprendre par là euh, Merci pour euh, votre question. Et j'apprécie. Je pense que les populations ont besoin d'avoir la bonne information et la vraie information. Je soutiens fortement les propos de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, par rapport aux conclusions issues de la concertation politique majorité-opposition. Il a indiqué un ensemble de mesures. Parmi ces mesures, l'élection a un tout, l'harmonisation des mandats. Et vous me posez la question de savoir comment ces actions vont générer des économies et que ces économies vont être redéployées pour répondre aux préoccupations primaires des Gabonais dans les secteurs sociaux de base. Ce que je commencerai à dire, c'est que l'élection est l'un des moyens incontournables pour légitimer une démocratie. Et l'élection n'a pas de prix l'élection a un coût. De ce fait, il va falloir donc trouver des ressources pour supporter ce coût. En d'autres termes, financer le coût de l'élection. Permettez-moi d'illustrer. Parce qu'il faut faire parler les chiffres. Et faire parler les chiffres me renvoie a donné quelques indications. Les chiffres que je vais utiliser sont des chiffres connus parce que la loi des finances, elle existe. Et si elle existe, derrière l'exécution d'une loi des finances, il y a une loi de règlement. Ça voudrait dire que les chiffres sont connus et existent. Si nous prenons l'élection présidentielle 2016, élection 2016, le coût de cette élection, c'est 46 milliards ,7 de francs CFA. Nous prenons l'élection législative 2018, combinée avec les locales. C'est 42 ,09 milliards. Quand vous prenez ces deux montants, vous vous retrouvez globalement à 88 milliards de francs CFA, millions. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans le premier palier, à savoir l'élection combinée, législative et locale, des 42 milliards, un tiers correspond à l'élection locale, parce que l'élection locale, il n'y a qu'un seul tour, et on fait jouer la proportionnelle. Cependant, les deux tiers correspondent à l'élection législative avec deux tours. Donc quand vous faites juste un calcul arithmétique, cela vous ramène donc 42 milliards moins le 1 tiers, ça fait 14 milliards. Ça fait 28 milliards pour l'élection législative à deux tours. Vous comprenez que, aisement, si je prends ma petite calculatrice, si je ramène tout ça en harmonisant avec un tour désormais pour les législatives, dont l'ensemble des besoins et des équipements nécessaires pour mener à bien le deuxième tour, je vais à périmètre constat économiser au minimum 50% de 28 milliards. Donc ça va me à 14 milliards. Ça voudrait dire le premier tour, c'est 14 milliards, donc c'est l'équivalent de l'élection des locaux. Et donc je vais économiser 14 milliards en évitant deux tours. Le Premier ministre m'a indiqué qu'au Gabon, nous n'avons jamais expérimenté. L'élection présidentielle a deux tours. Ce qui voudrait dire que si nous nous inspirons de la lumière du passé pour mieux s'orienter dans l'obscurité de l'avenir, ça voudrait dire tenir compte du coût de l'élection présidentielle en 2016, qui était de 46 ,7 milliards, 7. Si nous avons deux tours, parce que le deuxième tour, c'est une autre élection que nous recommençons. Ça nous amène globalement à pratiquement 92 milliards. Donc, se dispenser d'un deuxième tour à la présidentielle ramène une économie de 46 milliards, point 7, plus une économie sur les députés de 14 milliards, ça m'amène globalement à une soixantaine de milliards. Qu'est-ce que je fais alors avec les 60 milliards Je pense que l'élection ne doit pas être une fin. L'élection doit être un moyen qui doit permettre que le, le moteur économique puisse se mettre en place. Donc la relance de l'économie doit permettre que le gain que je réalise au niveau de l'harmonisation et de ramener l'élection tout à un tour, les 60 milliards, je vais les affecter dans les secteurs sociaux dit de base, parce que l'ambition ici, c'est comment subvenir et améliorer les conditions de vie des populations. Et lorsqu'on parle d'amélioration des conditions de vie des populations, nous avons à l'esprit comment arranger les routes, comment investir pour l'école, comment investir pour la santé comment investir pour l'énergie et l'eau et comment investir sur les secteurs relais pour générer la croissance inclusive et durable pour tirer effectivement le développement et répondre aux problèmes des Gabonais aujourd'hui, à savoir le chômage, des jeunes surtout. C'est donc créer de l'activité économique en générant ces économies et rééjecter dans le circuit à travers la réalisation d'un certain nombre de projets, comme je l'indiquais tout à l'heure. Donc, ce qu'il faut retenir, je crois que beaucoup n'ont peut-être pas la lecture qu'il faut des chiffres, mais il faut faire parler les chiffres. Et nous pensons qu'en faisant parler les chiffres, une soixantaine de milliards peuvent être investis dans les secteurs sociaux de base, pour garantir le bien-être économique et social des populations gabonaises. Monsieur le ministre, Stéphane Bilégué, de -Mobile. Euh, Préserver l'écosystème d'environnement, c'est bien. D'abord, on est un exemple, c'est tant mieux. Sauf que, finalement, cette façon de faire pose à un certain moment du tort à la population gabonaise parlant du conflit homophoniste pour ne pas dire éléphant-homme. Est-ce que, euh, en profitant de ce grand événement qui commence demain, le Gabon a-t-il un cahier de charges pour régler cette question Sinon, est-ce qu'au sortir de ce forum, on pourrait avoir des solutions pour régler le conflit entre les nos... Nous n'allons pas attendre le forum pour pouvoir identifier les solutions envisageables. Je pense que le gouvernement... C'est attaqué à ce problème. Il y a eu des assises, il y a de cela un an et demi, autour du ministre en charge des forêts, pour qu'une solution soit trouvée. Il y a un ensemble de solutions qui sont sur la table. Le gouvernement est en train de les examiner pour voir quelle est la solution idoine qui va faire en sorte que, d'un côté, nous puissions jouer à l'équilibre, c'est-à-dire qu'un dosage, qui va tenir compte de notre engagement, sinon de nos engagements internationaux, et de l'autre côté, éviter que les populations qui, n'est-ce pas, profitent et s'alimentent à partir des produits de la terre, puissent continuer à gagner bien leur vie à partir de leur activité agricole. Voilà ce que je peux dire à ce niveau, mais soyez en rassurés, le gouvernement est à pied d'œuvre pour trouver la solution idoine par rapport au dossier que nous avons sur la table. Greens, font, Bonjour. Bonjour Bonjour. Euh, je suis dans so la vie de l'heure du travail de l'université. Et sur l'ISPOSA, je revenir sur effectivement le solito eu à partir de l'air très une population. Et laissez savoir parce qu'il y a des prix clairs, il vous situer concrètement le sur le lieu réel, sur le niveau réel. Bien. Ce forum a trois thématiques. Parmi les thématiques, nous avons une thématique scientifique. Parce que c'est un dossier purement technique. Lorsqu'on parle de marché carbone, c'est un dossier scientifique. Et comme c'est un dossier scientifique, nous allons progresser dans le partage d'expériences pour voir comment les autres, parce que nous voulons aujourd'hui intégrer ce marché carbone. Et le deuxième aspect, ce sont les chaînes de valeur, les chaînes de valeur dans l'écosystème forestier. Et le troisième, ce sont les mécanismes de financement, sinon les sources de financement innovantes qu'il faut aujourd'hui mettre en œuvre pour pouvoir profiter de cette situation. Mais je l'indiquais tout à l'heure que notre écosystème forestier permet de séquestrer environ chaque année 100 millions de tonnes de CO2, donc de dioxyde de carbone. Donc, aujourd'hui, cette séquestration va désormais trouver une opportunité. L'opportunité s'appelle le marché carbone où nous pourrions désormais vendre, vendre ce carbone sur ce marché mais sauf que cette vente va nous donner des sources de financement donc de ressources pour pouvoir financer un, la préservation et deux la gestion durable des forêts mais en finançant à la fois la gestion durable des forêts également la préservation on peut aussi investir dans les projets énergétiques durables donc, si nous partons sur une moyenne, puisque vous voulez euh, savoir avec exactitude, mais je vous donnerai des ordres de grandeur, si nous partons sur une moyenne, que c'est 100 millions que nous séquestrons, il faudrait que nous décidions quel serait le prix de la tonne séquestrée. Une fois qu'on saura le prix de la tonne séquestrée, nous allons plus ou moins avoir le niveau de ressources moyen que doit donner la séquestration de 100 millions de tonnes. Et ça, ça va nous permettre d'aller sur ce marché de carbone, de pouvoir bénéficier des financements verts, c'est ça le, le terme qu'il faut, de financements verts pour aider à mieux préserver et à mieux gérer de manière durable nos forêts et financer les projets énergétiques durables au niveau des populations. Donc, logiquement, nous attendons effectivement intégrer le marché pour savoir le prix moyen de la tonne de carbone séquestrée et à partir de là intégrer dans la vente combien ça générerait comme économie, mais surtout ça va éviter que au niveau des ressources propres, donc les ressources gabonaises donc du budget général de l'État, que l'État puisse prévoir encore des ressources pour pouvoir réaliser l'activité de préservation et l'activité de gestion durable des forêts, à savoir le reboisement par exemple. Donc, en allant déjà avec cette ressource, cette ressource va permettre effectivement de mieux investir et de continuer à garantir euh, euh, la préservation de cet environnement et l'équilibre de la planète parce qu'effectivement euh, le grand bassin euh, Congo-Ogoué contribue comme euh, le bassin de, des forêts tropicales d'Asie du Sud-Est comme la forêt amazonienne à pouvoir équilibrer les changements climatiques. Alors, nous prenons deux dernières questions, puisque nous tirons à la fin de cette conférence. Deux dernières questions, allez-y, madame. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. La Tunisie, l'actualité en Tunisie est marquée actuellement par le euh, Permettez-moi les expressions, de l'accentage des Africains d'Afrique de, subsaharienne. Sachant qu'il y a des étudiants gabonais en Tunisie, est-ce que le gouvernement a pris des mesures pour protéger les étudiants gabonais vivant en Tunisie, y compris les gabonais présentement en Tunisie, la Tunisie qui connaît le monde le fait actuellement. Quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour protéger ces Gabonais de l'étranger en situation, on peut dire, de détresse Merci. Merci pour avoir soulevé cette préoccupation. Une chose est sûre, c'est que le Gabon a le meilleur maillage de la représentation diplomatique. Ce qu'il faut savoir. Mon collègue en charge des affaires étrangères a a pris les dispositions via nos représentations diplomatiques pour veiller à ce que les compatriotes qui sont dans ces deux pays puissent être sécurisés. Et ça, je puis vous garantir, le gouvernement ne ménagera aucun effort pour veiller à ce que les compatriotes qui sont dans ces deux pays soient dans des bonnes conditions et mis à l'abri par rapport aux émeutes que nous connaissons et que nous avons enregistrées à travers les médias internationaux. Une dernière question. Une dernière question. Oui, si, si Permettez-le. Alors, monsieur le porte-parole à l'actualité, c'est aussi euh, le cas de Maria Malgardis, euh, notre du euh, conseil du journal Libération, qui a été jugée critique et articles par le pouvoir et a donc été interdite euh, euh, sur le territoire national. Elle qui devrait venir prendre part, euh, qui devrait venir couvrir l'actualité euh, dans le cadre du One Forest Summit. Comment expliquer cela Bien. Je crois que ce qu'il faut relever d'abord, c'est comme dans toute profession, moi je suis financier, vous vous êtes communicateur. Euh, moi en tant que financier, il existe la déontologie et l'éthique de la profession. Je pense qu'à ce niveau-là, vous conviendrez avec moi que l'éthique et la déontologie de la profession fait en sorte que nous puissions veiller au respect pour éviter d'être assujettis à des sanctions via la haute autorité en charge de la communication. Ça, c'est un premier fait. Le deuxième fait que je peux aussi relever ici sur votre question, je crois que dans notre pays, vous ne m'en direz pas le contraire, il n'existe pas de victimes. Qui sont privés de leur liberté d'exercer et encore moins d'informer par leurs écrits dans notre pays. Le cas de votre consoeur, effectivement, du journal des Délibérations, euh, est un cas parmi tant d'autres, mais je puis déjà vous affirmer qu'en terre gabonaise, au moment où je, je fais cette conférence de presse, nous avons enregistré de nombreux journalistes devenus à travers le monde pour venir couvrir l'événement One Forest Summit. Mais c'est qu'il faut savoir, moi je pense que personnellement aussi, j'ai aussi déjà fait des démarches dans d'autres ambassades pour demander des visas. Mais il appartient à chaque pays, une fois que le demandeur postule, de donner ou de ne pas donner le visa. Tout dépend, n'est-ce pas, de ce pays. Et je crois que le cas de votre consoeur ne doit pas faire en sorte que ça soulève des vagues parce que, tout simplement, ici et ailleurs, il arrive que vous puissiez faire votre demande de visa et que le pays hôte euh, décide de ne pas vous octroyer le visa. Voilà ce que je peux vous dire, euh, madame de la presse.